Alors, on sait que l'Europe a pris de très mauvais chemins avec l'austérité. Et La première alternative qu'il faudrait apporter à l'Europe en termes de politique, très concrètement, c'est évidemment changer de cap et tourner le dos à l'austérité. On sait très bien qu'on ne sortira pas de la crise, on ne recréera pas des emplois sans mener des politiques qui sont des politiques euh, sociales, sans une Europe politique et euh, sans euh, changement de cap. Alors j'ai été invité par le PGE, on m'a demandé de faire un petit exposé sur l'austérité, expliquer un peu ce que sont les actions que nous menons en Belgique, puisque je viens de Belgique et vous savez qu'en Belgique, nous avons un gouvernement qui est un des plus à droite dans toute l'Europe. Un gouvernement avec une participation d'ultra-libéraux, parmi lesquels un parti qui, outre le fait qu'il est ultra-libéral, est un parti ultra-nationaliste flamand qui prône la fin de la Belgique, puis, ni plus ni moins. Nous avons mené des actions, nous sommes encore d'ailleurs dans toute une série de plans d'action parce que nous avons assez vite réagi lorsque ce gouvernement s'est mis en place. On a mené toute une série de grèves tournantes. Il y a eu d'abord une action nationale qui était couverte par 24 heures de grève le 6 novembre qui rassemblait 150 000 personnes, ce qui était du jamais vu je veux dire, dans un pays comme la Belgique, même si c'est un pays, on le sait, qui a des taux de syndicalisation élevés. Cette action-là a été suivie en novembre et décembre par trois actions de grève régionale et une grève de 24 heures. Entre-temps, à la rentrée 2015, nous avons mené toute une série d'autres actions qui sont toujours en cours. Pour nous, c'est clair. Les luttes que nous menons sont des luttes pour une autre politique. Mais nous sommes évidemment embarqués dans une situation où, chez nous, l'austérité a pris un tour radical. On est face à un gouvernement qui a bloqué le système de l'indexation des salaires et des allocations sociales, qui a reporté l'âge de la pension de 65 à 67 ans, qui rend de plus en plus difficile les conditions d'accès des travailleurs âgés aux prépensions et qui exclut par milliers les chômeurs dont les premières victimes évidemment sont les jeunes. Et donc c'est une situation évidemment qui ne peut pas continuer. Pour nous, la lutte est tout à fait d'actualité et elle ne fait que commencer parce que ce gouvernement-là n'est en place que depuis 9-10 mois alors que le législature va durer sans tourner.